Wow, mais quel beau panda en exil et ce gorille tanzanien, quel fauve extra qui ne joue de la guitare qu'en grognant ou en chantant fort.